Tex de baliverne 2K on the track j'ai capté une Pour t'aider des ballerines Je lui dis à quoi tu joues Tex de maniverne Elle arrive comme une souplesse Elle buvait de la farine Je lui dis à quoi tu joues frérot Je connais pas les basses Je connais pas la caisse Once de paliferne Je lui dis à quoi tu joues. Texte de Verne j'ai capté une meuf hier. Quand t'aider par le je lui dis à quoi tu joues. Texte de Elle arrive comme une souplesse. Tu me fais de la farine, je lui dis à quoi tu joues. Texte de Verne j'ai capté une meuf hier. Pour t'aider par le je lui dis à quoi tu joues. Texte de paniverneur, comme une souplesse. Je lui dis à quoi tu joues Fais de Paris hiverneuge, j'ai capté une ma fillère, on t'étais pas le